Bonjour à tous, nous sommes le 1er septembre, on n'est pas encore à l'automne parce que c'est le 21 septembre, euh, mais bien entendu on rentre dans une période qui habituellement est assez trouble au niveau des bourses, on le sait très bien, la plupart des, des crashs sont arrivés en, en octobre depuis euh, belle lurette, donc euh, ça ne veut pas dire qu'on va faire un crash sur tout, mais on est dans une situation assez préoccupante en ce moment, vraiment, vraiment... Euh, Surtout, euh, on a eu la, la fraction des actions d'Apple, de, Apple, des, de te Tesla aussi. Là, on, on est avec les nouveaux prix. Et euh, la bulle continue. La bulle sur Tesla continue. Apple euh, aussi. Ben, Tesla aussi, j'ai appris ça qu'ils veulent les mettre euh, pour 5 milliards de nouvelles actions fraîches. Euh, et donc, euh, la spéculation est entrée là-dedans. Je regarde le graphique et, honnêtement, j'ai la même peur que j'ai eu sur plusieurs euh, euh, je me souviens encore le fameux Bitcoin quand on a euh, eu euh, on a atteint le 20 dollars. Euh, J'avais une crainte que ça tomberait, surtout, je pense c'est de votre côté, ja, euh, Jim, Jamila, qui avait dit qu'il faut acheter ça sur, avec aucun argument économique, aucun euh, euh, sur rien, sur, euh, parce qu'un ami lui avait dit que c'était bon. Euh, elle n'avait aucune connaissance de ce que c'était une crypto devise ou le Bitcoin, Bitcoin lui-même et elle avait recommandé d'acheter ça. Eh bien, je me souviens encore, j'étais devant l'écran de mon ordinateur le soir où bon, ça a atteint, c'était en décembre 2018, je pense où ça a atteint un euh, euh, 20 dollars et c'est redescendu un de mes amis m'avait dit, hey, le bitcoin c'est extraordinaire, il faut rentrer là-dedans euh, donc euh, non, euh, c'était une bulle et on vit la même chose avec Tesla et à Apple à moindre mesure mais Tesla vraiment vraiment, euh, le court bénéfice euh, c'est absolument euh, c'est du jamais vu donc euh, et puis il faut comme je vous ai dit euh, euh, dans plusieurs vidéos, euh, en ce moment, ce qui maintient les bourses, qui donne la vigueur aux indices, Standard and Poor, Nasdaq, euh, mais là Standard and Poor aussi, là, c'est cinq actions qui sont les FANG. Mais euh, comme Tesla, je pense qu'il est dans le Nasdaq, je ne sais pas s'il fait partie de l'indice Standard, Standard Poor 500. Mais même au niveau de, de, de Tesla, <rire> euh, Tesla est rendu qu'il, c'est quand même euh, C'est sûr qu'il y a une autre entreprise euh, d'Elon Musk, StarX, puis je pense qu'il y a une autre entreprise aussi au niveau du des euh, les, les, les toitures solaires, là, qui, des, des choses qui sont super là, dans le sens que c'est quelque chose qui peut être révolutionnaire pour des états où, où on n'a pas comme nous ici, on a, on a un hiver, ça serait difficile à installer sur nos toitures. En tout cas bref, euh, Star X euh, euh, a été euh, est devenu le, le, le, le principal euh, euh, Fournisseur de services de la NASA donc il euh, y a quelque chose là quand même là, puis, puis euh, Elon Musk veut en, envoyer des satellites beaucoup beaucoup de satellites autour de la Terre pour que Internet soit disponible un peu partout donc euh, non il y a vraiment du positif mais dans une compagnie de, de voitures je peux je bien croire que Tesla ça l'épate tout le monde quand on voit une Tesla je j'irais pas faire de comme certains disent que les poignées sont mal ajustées non non non Tesla, c'est une bonne voiture, mais de là à, à avoir la, capitalis la capitalisation boursière de, je pense que ça, en tout cas, c'est équivaut à 4-5 entreprises euh, d'automobiles euh, qui en ce moment existent. Là. Je ne peux pas les nommer là, parce que j'ai vu ça vite. Je ne sais pas s'il y a Chrysler, Fiat, euh, euh, Volkswagen, en tout cas, toutes. Tout, tout ça ensemble, la capitalisation, la capitalisation boursière excusez, de Tesla équivaut à, à plus que tout ça ou à peu près l'équivalent de tout ça. Non, il y a quoi qui fonctionne pas. Donc euh, c'est ça, Tesla c'est euh, ouf, c'est.. Et puis euh, il y a les, les, les marchés aussi, comme je vous dis, euh, le mois de septembre, octobre. On est. On est dû pour une correction de 1. En ce moment, c'est l'euphorie. Euh, personne ne voit que ça peut tomber. Au contraire, euh, on est reparti après la, le confinement en V et euh, on est maintenant à des nouveaux sommets. Et au niveau technique aussi, il y a des. Euh, il y a des configurations qui sont euh, qui font peur, en tout cas. Moi, ce que je me dis, bien, puis l'or, bien entendu, comme je vous avais dit, comme je continue à vous dire, euh, c'est une valeur refuge par excellence. Euh, donc, si on aurait un soubresaut important, je vous dirais pas un crash. Je ne sais pas, j'ai aucune idée. De toute façon, c'est pour moi qui guide le marché. Moi, je suis un observateur. Mais si on avait comme un, une, une grande correction un crash, oui, les actions orifères pourraient subir un peu, mais je suis pas sûr, je suis même pas sûr parce que dans le fond je regarde l'or qui, euh, qui garde sa vigueur quand même, mais là on est en consolidation on est 1900 1900, 1900 hier on a gagné euh, je me souviens pas quoi, tout à l'heure on va aller voir ça de toute façon là, on va aller faire nos analyses graphiques et puis aujourd'hui aussi je vais faire une analyse sur les crypto-monnaies parce que quelques personnes m'ont dit que j'ai pas parlé du bitcoin l'Ethereum et tout ça, mais écoutez euh, je vais vous dire qu'est-ce que j'en pense Moi, je, je, je, je suis pas un investisseur de crypto monnaie euh, je vous le dis tout de suite c'est ma conviction à moi euh, puis j'ai pas de problème avec celui ou celle qui veut qui veulent investir dans les crypto monnaies mais de toute façon euh, la crypto monnaie et quelqu'un m'a dit oui la blockchain c'est extraordinaire puis c'est vrai c'est vraiment vrai c'est une technologie qui permet de retracer les, ben, les transactions tout ça euh, mais qui se sert réellement de, des cryptos euh, dans nos échanges? Il y a pas grand personne qui s'en sert. Qui s'en sert, je parle, dans nos échanges quotidiens. Cependant, c'est vrai que je dois le dire, les crypto-monnaies sont utilisées pour euh, euh, comme une réserve. Une réserve. C'était pas le but, mais les crypto-monnaies sont devenues une, une réserve, une réserve de pour des transactions. On dit qu'il y a aussi, aussi beaucoup de transactions illégales. Euh, il y a aussi des. Ce qui me fait peur un peu, il y a beaucoup de, de jeux là-dedans qui. Il y a des personnes qui ne sont pas trop honnêtes, euh, qui essayent de faire des pauses. Et euh, on le voit souvent, ça sort euh, en, dans nos informations, qu'il qu y a du, euh, de, de, des fraudes. Donc, euh, ça me fait un peu en tout cas Mais euh, techniquement, je dois dire que, le, euh, que ce soit le Bitcoin, l'Ethereum, c'est les deux qu'on va aller voir... Euh, il y a Lightcon aussi, mais je pense qu'on va le voir. Il les, les deux pour nous donner une idée. Oui, il semble y avoir un revirement et, et un revirement à la hausse. Et la raison est, est simple, c'est à cause du dollar américain qui, lui, euh, a pas ses repère. Le dollar américain est en train, en train de, de complètement euh, perdre ses, sa, sa longue, longue, longue, longue euh, résistance et on continue à baisser. Donc, euh, à, à long terme, le dollar américain va s'écrouler. Ben, s'écrouler. Je sais pas jusqu'où est-ce est que ça pourrait aller. Là, euh, il y a un autre euh, élément aussi qu'on m'a dit dans les commentaires. Je suis allé vérifier. Et, euh, on a reporté le, le forum de Davos. Et ce que je pense, ce que je pense, parce que. En ce moment, il y a l'élection américaine qui s'en vient là, en novembre. Mais euh, on va regarder ça un peu aussi. On n'ira pas voir les nouvelles du Canada. On va re vraiment regarder les nouvelles euh, américaines. Parce que, faut le dire, euh, les États-Unis sont la plus grande puissance au monde. Et tous les yeux économiques sont tournés vers euh, vers les États-Unis, vers ce qui se passe au niveau de la Fed. La Fed qui continue à son impression monétaire sans arrêt. Euh, donc, tout le monde est tourné euh, vers, euh, vers la Fed, vers... Euh, euh, l'élection américaine vers ce qui se passe en ce moment. Euh, en ce moment, c'est les, les États-Unis sont divisés, les euh, républicains, démocrates. Euh, je dirais pas nécessairement les, les républicains, euh, c'est plus les démocrates qui ont semé le chaos, ils continuent à, à le faire. Il euh, euh, y a beaucoup de raisons. C'est euh, que dans le fond, les démocrates avaient une stratégie de vouloir euh, créer le chaos. Euh, c'est n'est pas moi qui le dis, vous pouvez aller... Bon, Faudrait que je prenne du temps pour ça. J'ai pas le temps. Vous pouvez aller vérifier. Euh, il y a plusieurs sources. Les Américains, euh, les, les Américains, les démocrates voulaient vraiment créer le chaos en mettant tout sur le dos de Trump, en pensant que l'élection euh, pourrait euh, se faire d'une manière euh, simple et euh, que tout le monde dis discrète. Discréditerait le, le, le, le fait que Donald Trump est président des États-Unis et c'est pas ça qui est arrivé. Au contraire, euh, euh, les États-Unis euh, ont une recrudescence de. de, de pas, sur, pas dans les sondages, parce que dans le fond, il euh, y a plusieurs républicains qui n'osent même pas se prononcer, même dans les sondages, qui sont sur Trump, parce que c'est une tare de dire qu'on est pro-Trump. Euh, dernièrement, il euh, bah, y, y a beaucoup de fusillades aux États-Unis. Il y a un jeune ou quelqu'un qui porte une casquette euh, American Great Again là, de Donald Trump qui s'est fait assassiner parce qu'il porte un, euh, il, il se mettait du côté de Donald Trump, euh, républicain. Il euh, y a un autre jeune qui, euh, là, là, c'est Trump vient de le dire, là, euh, qui s'est fait attaquer par des voyous et on n'a on pas le temps de regarder ça, mais. Euh, alors, il a fallu que je prenne le temps, mais je veux condenser mes vidéos vraiment sur l'économie. Euh, le jeune, euh, j'ai vu la vidéo filmée sur deux ans. Vous pouvez trouver ça, faites une recherche, vous allez voir ça. Si c'est pas enlevé euh, bientôt, là, euh, soit, soit sur YouTube, soit sur. Euh, c'est une fusillade là, qui est arrivée. Le jeune a tiré et euh, euh, j'ai très très bien vu ce qui s'est passé. C'est une, une gang de voyous. Euh, Black Lives Matter, puis en passant, à juste 17% de personnes de couleur noire, là. Hein? C'est pas un mouvement pour euh, la. Je sais que je dis ça, là, je vais me faire. Euh, mais euh, c'est vraiment un mouvement pour euh, défaire toutes les règles, défaire toute l'histoire, défaire toute la structure sociale, euh, recommencer à zéro. C'est un peu comme euh, ce que euh, euh, Staline a fait. Euh, qui a tué, je pense, 20 millions de sa population. C'est un peu comme euh, Mao a fait aussi en, en, avec la, la, sa révolution culturelle. Là ou euh, est-ce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de morts, beaucoup de famines. C'était aussi euh, le compte de tout ça, c'est ce que Paul Potte a fait pour les Khmer rouges, où il a tué, je pense, deux ou trois millions de sa population, des intellectuels, pour repartir le système à zéro. Euh, donc, on veut plus de méchants capitalistes, on veut plus de libre-marché, on veut euh, revenir à des bases euh, de communistes, socialistes, où euh, tout le monde en bénéficie, mais dans le fond, euh, ces régimes-là n'ont jamais bénéficié réellement au, au, au peuple. Euh, ce sont les, ceux qui dirigent qui en bénéficient. Mais en tout cas, je ne veux pas embarquer là-dedans. Mais c'est cette philosophie-là. Et euh, je pense que je vais vous montrer un, un, un petit vidéo. C'est Christian Freeland qui se trouve être notre nouvelle ministre des Finances. Comme je vous dis, on ne parle pas beaucoup du Canada, mais ça, je l'ai préparé rien que pour vous en euh, parler un peu sa euh, philosophie. Et puis c'est sûr, euh, c'est une vidéo qui a été faite en 2013. C'est pas récent. Elle avait passé à TED, mais on voit très très bien ce qu'elle pense. On va écouter ça. So, here is the most important economic fact of our time. We are living in an age of surging income inequality, particularly between those at the very top and everyone else. This shift is the most striking in the U.S. and in the U.K., but it's a global phenomenon. It's happening in communist China, in formerly communist Russia. It's happening in India, in my own native Canada. We're even seeing it in cozy social democracies like Sweden, OK euh, donc c'est un peu sa philosophie euh, elle voit que que les Puis, en 2013 là euh, mais là aujourd'hui elle rendue notre ministre des finances et euh, euh, ce qu'elle qu voit dans le fond euh, j'ai un peu lu su, sur ce qu'elle qu pensait elle a écrit un livre là-dessus c'est que les grandes entreprises les multinationales on parle pas de, de simplement euh, des grandes entreprises euh, au niveau de la nourriture au niveau on parle euh, des géants Fang euh, Facebook Apple Amazon euh, euh, Google, euh, on a Tesla, on est en tout cas on a des les géants, le Netflix. Euh, euh, j'essaie dans mes vidéos de vous donner de l'information. j'essaie de ne pas trop donner mon opinion, ce que je pense. Quelqu'un m'a félicité de, de faire ça, puis c'est ce que je vais continuer à faire. Euh, C'est sûr que j'ai des opinions, puis je, je, je, à quelques reprises, je vais les donner mes opinions, mais je regarde les, les, les éléments, la, la situation de ce qui se produit, je, vous, je me dis, euh, dans le fond, si vous avez toutes les informations, à vous de faire vos, con, de faire vos propres conclusions. Euh, lorsque je regarde euh, ce qu'elle dit... Elle a raison, au niveau de la richesse, c'est concentré sur… puis ça, c'est en 2013, elle a même quelques chiffres, mais aujourd'hui, c'est encore pire que ça. Donc, on se trouve être à dans une situation où la... ce qui est arrivé avec le confinement, le coronavirus, qui a comme très, très bien à donner pour repartir le, le, la machine à zéro. Le fameux grand reset, euh, c'est pas encore euh, terminé, là, euh, au niveau du euh, sommet de Davos, ce qui est reporté. Moi, je dis que c'est probablement à cause de l'élection américaine et des troubles sociaux qui vont arriver après, parce que euh, la population est tellement divisée. On parle de guerre civile, je sais pas si ça va arriver à, à une guerre civile, mais ça va brasser, ça va vraiment, vraiment brasser. Même les démocrates veulent même pas accepter la, la, la, la, le... le, le, le si les Trump gagne, les démocrates ne veulent pas l'accepter. Et moi, je suis presque sûr qu'il va gagner. C'est mathématique. Là. Vous allez voir, les États du centre là, vont vraiment voter en, en bloc pour Donald Trump. Et d'ailleurs, Michael Moore, qui est pas pro-Trump du tout, mais dit que de la manière que la campagne se dessine, Michael Moore, vous connaissez Michael Moore, qui a fait plusieurs... Lui-même avait prédit que les, Trump remporterait... Je pense c'est ça. Là, je dis ça. J'ai lu ça vite. Je pense qu'il n'est pas pro-Trump du tout, je pense qu'il est plus démocrate, mais il voit de la manière que ça se passe euh, au niveau de... Euh, <rire> il voit de la manière que les, les, les démocrates gèrent la campagne électorale et se plantent un couteau dans le pied en, en marchant de cette manière-là, en approuvant des mouvements de, de brise-tout. On a défait des villes, on continue à le faire, Chicago... Euh, ben Ça continue, là, le mouvement... Euh, ben on dit Black Lives Matter, c'est pour redétruire la société et repartir sur des nouvelles bases comme les systèmes communistes. C'est ça qu'on veut, tout simplement. On veut tout détruire. On a on détruit les méchants capitalistes. On détruit les les entreprises, les entre une entreprise de voitures euh, qui a été euh, détruite complètement. Et c'est comme euh, lorsqu'on a eu des bombardements au Liban, euh, c'est effrayant et il n'y a plus rien. C'est c'est ça la situation. C'est ça la situation. On veut vraiment. Euh, d'affaires capitalistes, on déboulonne des statuts. c'est arrivé, euh, nous, euh, avant hier, et hier, euh, à Montréal, donc, euh, euh, c'est pas la, la question euh, au niveau de l'histoire, il y en avait, c'est euh, McDonald, qui était notre premier euh, premier ministre au Canada, qui était euh, quand même euh, raciste, qu'on dit, mais c'est pas là-dessus, moi c'est pas là-dessus, je veux pas comme discuter, euh, savoir qui a fait quoi, Christophe Colomb était euh, raciste ou euh, était esclavagiste. Je, je sais pas, je, je... La question, c'est est-ce qu'on détruit toute notre société pour repartir sur des nouvelles bases qui en fait seraient, seraient des bases où les gouvernements centrales et mondiaux, les banques centrales... Le gouvernement mondial voudrait encore plus avoir de pouvoir sur tous les individus. Et Trump, là-dedans, est comme un cheveu dans la soupe. Euh, Trump, euh, euh, vraiment, lui, croit pas du tout ça. Lui, au contraire, veut retirer ses troupes, c'est ce qu'il a fait. Et il veut ramener euh, euh, la richesse aux États-Unis, qu'on produise plus au niveau des États-Unis, qu'on consomme plus au niveau des États-Unis. Et nous, au Canada, euh, ben, Trudeau, lui... Euh, je ne m'occupe pas de ça, mais je parle de M. Legault au Québec, euh, qui, je ne suis pas d'accord du tout avec sa, sa manière de gérer la crise, de nous mettre des masques et tout ça. Là, euh, vous, je pense qu'en France, c'est rendu pire. À Paris, là, des masques partout, là, je ne suis vraiment pas d'accord avec le port du masque. Mais euh, là, dernièrement, ben, hier ou aujourd'hui, a dit qu'il voulait absolument que le Québec euh, Madine Québec, fabriqué au Québec, qu'on achète euh, Québécois. Et ça là-dessus, c'est ce qui va arriver. Euh, avec toute cette crise, ben, on dit sanitaire. La crise aussi euh, de peur, euh, le euh, je, je suis persuadé, puis ça, ça se fait déjà là, en ce moment. Les grands centres se vident. Euh, New York, Los Angeles, tout ça, ça se vide. Ici, Montréal, euh, au Québec, euh, euh, je ne dis pas qu'il se vide complètement, mais beaucoup, beaucoup de personnes euh, qui déménagent, qui s'en vont ailleurs. J'ai vu ça dans un reportage avant-hier, euh, déménagent euh, vers euh, l'Estrie, vers euh, Trois-Rivières, ici. Trois-Rivières, on est euh, beaucoup, beaucoup de retraités qui s'en viennent ici, mais même des d'autres autres personnes qui se disent, je vais arrêter de vivre une vie, ou payer euh, vraiment un appartement que je paierais euh, peut-être euh, le tiers euh, dans une petite ville où, où j'aurais tous les services. Donc, euh, c'est ce qu'ils oui, font. Ils déménagent, ils s'en viennent dans des places euh, plus... Euh, plus euh, euh, plus sereine, on pourrait dire, euh, moins de violence, et surtout aux États-Unis, c'est ça. Donc, euh, on va débuter, parce que j'ai quand même quelques graphiques, mais là, on va regarder vraiment euh, euh, au niveau de la politique euh, américaine, on... parce que l'élection américaine est très, très importante, et pour moi, c'est un, un, un pivot de ce qui va arriver. Euh, on va regarder aussi la faiblesse, la, la, la dangerosité de la situation au niveau des, euh, des indices, au niveau des... Euh, des actions, surtout euh, FANG. Euh, euh, je ne sais pas s'il va arriver un crash. Je sais que l'automne, c'est toujours un, une période, comme vous le savez, qui est une euh, crash de 87, euh, 2000, de, 2007, euh, euh, 29. Euh, c'est toujours euh, l'automne que ça arrive. Mais ce n'est pas nécessairement vrai que l'automne est nécessairement euh, la période la moins euh, euh, faste pour les bourses. L'automne, je parle au mois d'octobre, parce que souvent on peut avoir une correction et ça va pas en fou jusqu'en janvier, euh, décembre, parce que là on a d'habitude le rallye Santatlas, mais euh, habituellement, oui, euh, les, les, les euh, crèches qu'on a eu dans le passé sont toutes arrivés l'automne. Euh, en octobre, dans ces coins-là. Donc, euh, il faut surveiller. Mais pour l'instant, il serait mieux de se, se positionner euh, <rire> en dehors des actions, surtout des fangs. C'est ce que je crois encore. Et l'or, euh, moi je dis euh, au niveau des minières, euh, euh, l'or, l'argent... Euh, Grégory Menarino parlait de l'argent. Il disait que euh, l'argent, c'est l'endroit où on doit être. Lui, il parle d'argent physique, acheter de l'argent physique. Et moi aussi, je pense que l'or et l'argent physique, euh, c'est vraiment euh, de bons investissements. Euh, mais euh, moi, je pense que les mines aussi, mines surtout canadiennes, parce que euh, quelqu'un m'a dit oui, euh, ici on a le, le, le, des pièces, euh, comment ça s'appelle, au Canada, euh, la monnaie royale canadienne. Euh, moi, je parlais pas nécessairement que y a pas au canada mais je parle de la, la banque centrale n'a plus de réserve d'or c'est ça que j'ai voulu euh, dire que je précise c'est la banque centrale qui n'a plus de réserve d'or mais nos terres nos, nos, euh, que ce soit au, au québec oui au québec euh, nord du québec hein, en abitibi euh, euh, l'ontario l'ontario où il y a beaucoup de mines une de First euh, mining gold euh, euh, il y a, a, a d'autres grandes minières qui sont là, Kirland, tout tout ça tout ça, excusez, et aussi il y a au aussi, euh, qui a été là, dans, dans une city euh, l'ancien endroit où on où on, <rire> on se pro procurait de l'or justement, il y a qu'avant de commencer je vais vous montrer euh, ça c'est un cadeau que j'avais eu euh, d'un de mes anciens patrons euh, lui-même avait été euh, faire son tour euh, au Yukon euh, et puis il nous avait amené ça, les employés, ben on était deux, <rire> Ils nous avaient amené ça, puis euh, ai dit, euh, il m'a amené le petit cadeau, vous voyez le petit, euh, le petit bonhomme ici, vous voyez là, qui est en train de chercher de l'or. c'est un chercheur, peut-être que vous le voyez moi, mais c'est un chercheur d'or. et puis il m'avait dit, euh, je lui avais demandé est-ce que c'est de la vraie art, Elle a tout insulté, il m'a dit, oh oui, c'est de la vraie art, il m'a dit, je pas acheté des vous, je, je vous avais pas acheté des cadeaux, euh, euh, cheap, là, de bas de gamme. Non, non, c'est de la vraie art. Donc, c'est un peu un petit souvenir de notre art aussi canadien euh, qui se trouve être au Yukon. Et ça, c'est une des mines que j'ai investi Donc, on revient à nos moutons. C'était un, un petit fait divers euh, Donc, euh, oui, euh, on commence par euh, euh, c'est ça, le, la, la division qui existe en ce moment aux États-Unis. Euh, et euh, j'ai souligné quelques passages euh, pour vous vous faire part de... Cette division-là qui va s'accentuer au fur et à mesure qu'on va avancer vers l'élection de Trump. Euh, j'ai euh, pas vu le, le, le vidéo, j'ai lu l'article, euh, mais euh, mon fils m'a parlé, mon fils qui est philosophe, euh, m'a parlé euh, euh, pas mal de, de... parce que lui, euh, vraiment, euh, Marc est spécialiste dans la, la politique américaine euh, et... Euh, euh, s'intéresse beaucoup beaucoup à, à la politique et l'histoire et d'ailleurs euh, ça c'est une petite une première que je vais vous dire euh, euh, il va commencer à faire des clips je lui ai demandé de faire des clips dans mes vidéos euh, il va faire des, des petits clips là euh, de, au niveau de la politique euh, et de euh, ça va être plus l'aspect euh, politique historique. Moi, je me concentre plus sur l'aspect euh, économique, parce que c'est ma passion. Donc, euh, lui va vraiment commencer à faire ça. Euh, on en a parlé, euh, et ça, ça va arriver très, très bientôt. Euh, Marc, vous allez voir, c'est quelqu'un de, intelli que quelqu de très, très intelligent. C'est pas parce que c'est mon fils, c'est quelqu'un de très, très intelligent, très rigoureux, euh, et euh, lorsqu'il développe un sujet euh, au niveau de, de l'histoire ou de la politique, euh, il m'épate tout le temps, parce qu'il m'amène souvent des faits que je... Je vais je dis, t'es sûr, et, et, euh, je vérifie et il a raison. <rire> des faits très très pointus. Donc, euh, il va commencer à faire ça très très bientôt. Euh, donc, euh, au niveau de, de Hillary Clinton, euh, qui se mêle de, de, des élections américaines, Hillary Clinton, Barack Obama, euh, même plusieurs euh, anciens républicains se mettent contre con, Trump, excusez, Trump n'a pas beaucoup de support, mais je pense que c'est le peuple qui le supporte. Euh, euh, leur campagne aux démocrates est tellement folle, est tellement euh, de création du chaos, et, et essaye de, de penser que les, les, la population euh, est imbécile. J'en viens pas. C'est comme créer le chaos en pensant que la population est imbécile, et qu va embarquer, euh, que la population va embarquer dans toute leur... Euh, leur euh, manière de faire pour euh, mettre les villes à feu et à sang non au contraire c'est la loi et l'ordre qui vont être rétablis et ça va arriver euh, c'est sûr que Trump en ce moment euh, bouge pas beaucoup mais je pense qu'à partir de novembre lorsqu'il va remporter l'élection s'il remporte s'il remporte pas l'élection eh ben c'est le chaos tout à fait là qui va arriver aux États-Unis donc s'il remporte l'élection là je pense que je sais pas de quelle manière qu'il va s'y prendre déjà les policiers écoutez euh, on, on, on, on pourfend le service les services policiers aux États-Unis on les traite d'imbéciles les policiers sont filmés euh, font des dépressions on, on, on, obtiennent aucun soutien euh, des États, surtout les États démocrates, donc euh, les policiers pourraient se virer contre les démocrates aussi, euh, contre les tyrans, c'est des tyrans dans le fond qui tyrannisent, mais euh, c'est à vous de faire votre idée, moi je ne veux pas faire euh, vous influencer, mais euh, Hillary Clinton dit en substance dans cette vidéo, Joe Biden ne doit euh, en aucun cas euh, concéder, et plus loin que ça, les implications directes de cela sont que les démocrates devraient reprendre la Maison-Blanche partout tous les moyens et euh, en toutes circonstances. Euh, C'est aussi un appel direct pour saboter la démocratie américaine. Aussi imparfaite soit-elle, elle est la seule option fondée sur l'état de droit actuellement disponible pour le peuple américain. Et ça, c'est très important. Euh, Trump, on a essayé de dire que c'était les Russes qui s'étaient mêlés de l'élection. Ça, ça s'est avéré euh, des fumisteries. Euh, et c'était une surprise pour plusieurs que Trump remporte l'élection. Et Michael Moore avait dit que, justement, Trump remporte l'élection. Pas, pas, par calcul, tout simplement, euh, euh, même s'il est pas pro-Trump, il, euh, il avait dit ça. Et il, il le répète encore parce que, justement, la, la, la, c'est incroyable, c'est gros, c'est gros, c'est... Ça, ça nous ça rappelle aux Américains la guerre de sécession. C'est comme une division au niveau de, de la population. Personne ne peut dire que les que républicains euh, et les démocrates euh, euh, s'associent à des mouvements absolument euh, de tout défaire, de repartir à zéro. Donc, euh, c'est l'Amérique divisée. L'Amérique divisée, vraiment, vraiment. Euh, là, cela entraîne-t-il une, une guerre civile euh, le, dans l'article on dit non, ça ne viendrait probablement pas mais il va y avoir euh, beaucoup de violence locale et régionale, puis on le voit en ce moment c'est le chaos politique euh, qui en, est en ce moment aux États-Unis euh, et puis ensuite ça finit ici euh, nous savons déjà que les démocrates n'accepteront jamais une victoire de Trump euh, elle, elle a dit aussi au niveau euh, légal, si Trump remporte une majorité, peu importe les démocrates n'acceptent pas donc là il est le jeu de la démocratie, c'est fini, c'est une tyrannie. C'est de ne pas accepter une élection démocratique. Et puis, il euh, faut préciser que Fossi, le docteur Fossey, euh, a dit, et puis ça, ça m'a surpris, mais quand même, c'est comme... Euh, ça fait partie de la démocratie. Il a dit qu'il ne verrait pas de problème à ce que les personnes aillent voter, euh, même avec euh, la, la fameuse pandémie de COVID. Donc, euh, euh, Fossi, qui devrait être contre Trump, là-dessus, a, a vraiment dit qu'il ne verrait pas de problème parce que la, le monde irait voter avec euh, le masque. Et donc, il euh, n'y a aucun problème à, à voter parce qu'on sait très bien que si on vote de manière électronique, euh, les votes pourraient être truqués. Donc, euh, c'est ça. Et l'article continue là-dessus. Et euh, dans plusieurs États américains comme la Floride, euh, remerciez Dieu pour cela, les shérifs locaux se tiendront à côté de leurs citoyens et les procureurs loto, euh, locaux euh, ne poursuivons pas ceux qui ont utilisé la force meurtrière pour se défendre contre euh, des crimes. Euh, c'est ça que le jeune y est arrivé. Euh, euh, le jeune, euh, c'est légitime défense, il a tiré, parce qu'il y avait euh, un paquet de personnes qui commençaient à lui donner des coups, et, et on avait entendu des coups de feu, feu avant, euh, la vidéo a montré ça, donc lui sera pas coupable, c'est légitime défense et euh, plus, bon, ça continue l'article euh, ça c'est euh, en Floride je réside en Floride depuis 18 ans maintenant et je peux sincèrement dire que je ne recommande pas à la BLM Antifa d'essayer de piller ou démeuter la Floride car ils, sont confrontés, et ils seront confrontés avec beaucoup de force à un système juridique qui favorise fortement le citoyen respectueux de la loi y compris en cas de légitime défense donc vous voyez un peu le climat de ce qui va arriver euh, je voulais vous parler aussi, ça euh, c'est très très rapide parce que je regarde encore mon temps qui avance, mais on continue pareil. Euh, donc euh, c'est au niveau de la population actuelle, on arrive bientôt à 8 milliards d'individus sur la planète, à 7 millions 800 000, euh, et puis le nombre de décès aussi, euh, euh, 39 millions de personnes qui sont décédées cette année, un décès aujourd'hui, 63 000, je pense que vous en avez déjà parlé. C'est world of Might, ça montre toutes les statistiques du nombre de décès. de C'est pour peut-être mettre en perspective, là, on, a, on est rendu de décès euh, au niveau de la COVID, puis là-dessus, en tout cas, il y a des décès qui sont un peu truqués, parce que dans le fond, quelqu'un qui était euh, hypothéqué euh, au niveau de sa santé, on le considère, vu qu'il était, qu était en contact avec une personne la, avec la COVID, on le considère euh, décédé de la COVID. En tout cas, peu importe, euh, je ne veux pas faire de débat là-dessus, je dis hein, que dans le fond, le nombre de décès, euh, il y a des personnes, qui meurent tous les jours. Heureusement, il y a plus de naissances euh, tous les jours. Euh, regardez, naissances aujourd'hui 152 000, décès aujourd'hui 63 000. Donc le, le bilan est plutôt positif au niveau des naissances, des décès. Et euh, là-dessus, pour la fin, là, vous pouvez aller voir ça, vous vous amuser. Euh, on parle de la santé, décès euh, du à des oui, ça complète pas, je ne sais pas pourquoi. Donc, euh, décès moins de 5 ans, euh, 5, mille, euh, 5 millions, euh, avortement 24 millions, décès euh, durant un accouchement, en durant... vous avez tout ça. Euh, personnes affectées par le VIH, 42 millions infectés, mais ça, ce n'est pas des décédés. Décédés, c'est 1 million. Décédé par cause de cancer, 5 500 000. Euh, par la malaria, 656 000. Il y a autant de personnes qui meurent chaque année de la malaria que de la COVID. Et il faut pas oublier que la COVID, c'est euh, la grippe, la COVID. On peut pas parler de grippe cette année. Donc, euh, les décès de COVID, ce sont probablement les décès, oui, de grippe, mais... Euh, donc c'est à peu près ça ce chiffre là. Bon, en tout cas. de fumer de cigarettes, regardez comment que. Ah non, ça c'est des cigarettes fumées, excusez. Dessais causés par la cigarette 3 millions. C'est plus dangereux de fumer que de se promener euh, sur le dans, dans vos magasins euh, sans masque. <rire> Donc ça, okay, ça c'est très très intéressant c'est euh, vous devriez avoir ça dans vos euh, vos favoris c'est World of Might très la population mondial et euh, un autre que je vous parle que vous connaissez probablement si vous le connaissez pas c'est euh, ça se trouve être US dot, euh, debt c'est euh, la dette américaine sous tous ses angles. donc euh, on a 26 on est rendu à 26 000 milliards de dollars de dettes aux États-Unis. C'est 80 000 par habitant. Euh, dette par euh, par payeur de taxes, pour ceux qui travaillent. C'est 214 000. En tout cas, on a tout un paquet de... <rire> ça, je vous conseille vraiment d'avoir ça dans vos favoris. Et euh, là, on a un paquet de choses. On parle de la masse monétaire, euh, tout ça. Et puis, vous avez aussi l'or ici et l'argent. Euh, euh, ça, c'est très, très important. Dans l'or ratio de, du dollar américain, euh, ça serait euh, euh, 30 900 dollars l'once. Euh, si, mettons, on prendrait euh, la valeur euh, de, de l'or l'once, en rapport avec les, la masse monétaire des dollars américains imprimés, de dettes imprimées, ben, de dollars américains, hein, dans le fond, l'or vaudrait 30 900 dollars l'once, et l'argent c'est 178 dollars l'once. Donc, euh, c'est ça. C'est pour faire une réflexion. Euh, là aussi, il y a un autre. Euh, Puis là, on va se dépêcher là, parce que c'est au niveau du st Standard Poor's et le VIX, on a constaté euh, qu'en ce moment la situation actuelle euh, euh, au mois d'août, euh, c'est une situation très très semblable, le VIX qui monte en même temps que le Standard Poor euh, à ce qui s'est passé euh, dans le, le, le, le crash de l'an 2000 là, le crash des techno. donc euh, on se trouve avoir un climat de ben les bourses euh, sont euphoriques tout le monde achète euh, les GAFAM euh, les GAFAM, FANG ou GAFAM et puis le VIX lui l'indice de la peur commence à va prendre de la vigueur en même temps que ça monte. Donc c'est très très très... Euh c'est dangereux. On est dans une situation. Ça, c'est le même graphique, mais plus en détail. Euh, Standard Poor et VIX qui prend de l'ampleur, l'indice de la peur. Donc, euh, on est dans une situation extrême. Mais pour moi, il arrive, il arrive là très très bientôt une correction, une grande correction. Euh, ça, c'est ce que je pense. Une grande correction va arriver. Euh, à savoir si ça va être un crash, j'ai aucune idée. Mais la Fed est encore là pour soutenir. Il va encore avoir sa seule solution, comme je, je vous avais montré. Euh, L'impression monétaire. Donc, euh, on, on continue rapidement. Euh, ça se trouve être encore ça, la, la même, le, ben, le Standard Poor, long terme, très très long terme. On est ici, euh, ben, non, non, il n'est pas long terme, c'est 18-19, mais au niveau du VIX, c'est rien que les similitudes qu'on constate. Euh, ce qu'on a connu euh, euh, je... donc il euh, y, y a un danger en ce moment, on est dans un en mode danger là, euh, au niveau euh, le climat de peur s'installe c'est l'indice de la peur qui commence à, à vraiment euh, euh, augmenter et ici ça se trouve être standard, standard and Poor et les euh, le ratio, le PE qu'on appelle, c'est-à-dire les bénéfices d'entreprise, euh, euh, le ratio euh, de la valorisation boursière via les, les, les bénéfices de, des entreprises. Mais là, on est encore en, en pic de, comme ça. Puis là, on voit ces 26, puis c'est un même pic qui est semblable à ce qu'on a connu des les années 2000, justement avec le bug de l'an 2000. un autre similitude encore qui euh, euh, nous fait craindre ce qui va arriver bientôt, euh, des grandes corrections, ouais. Euh, puis ça, c'est euh, justement peut-être la moyenne du Standard Poor's 500. Là. Mais si on regarde, rien que je n'ai pas de graphique, mais si on regarderait simplement euh, le, <rire> les, les fangs, Facebook, Apple, Amazon, euh, Microsoft, là, on, sur tout est -ce, là, c'est euh, fou. C'est le même graphique que je vous avais montré lors de la dernière vidéo qui se trouve à être l'indice de Buffett. Encore, pourquoi Buffett a acheté de l'or et pourquoi Buffett vend des banques, c'est tout simplement parce que son indice lui montre que lui, Buffett, c'est ça que quand ça commence à être comme trop chaud, euh, son indice qui se trouve être le Washir 5000 divisé par le produit intérieur brut on l'a appelé le, comme je vous avais dit, Buffett indicateur parce que euh, Buffett ça sert de ça mais là on est à des sommets donc Buffett commence à, à sonner l'alarme le, le, euh, euh, le dit pas nécessairement parce que euh, mais achète rien au contraire vend des banques euh, achète, achète un peu d'or euh, donc euh, c'est tout un message qu'on a là euh, bon là c'est le, le, le long long long terme les, les périodes boules Beer, regardez, de 21 à 29, les années folles qu'on a appelées, Bull Market, Beer Market, 29 à 49, ensuite Bull Market, euh, les Glorieuses, Beer Market, euh, jusqu'en 82, c'était une époque quand même assez, il y a eu pétrole, crise du pétrole, tout ça, et de 2000, euh, de 80 ou 82 jusqu'à à 2000, ben, ça, c'était la, la bulle alimentée par euh, les mesures prises par Eagle, la, la dérégularisation, des bourses. Donc, euh, on a euh, connu euh, une hausse fulgurante de 82 à 2000. Et là, c'est la fameuse bulle de l'an 2000 qui est très, très similaire à ce qu'on a en ce moment. Ensuite, une descente euh, de 2000 jusqu'à 2009. Même si on a eu ici, on dit euh, le sommet, euh, on constate ça comme étant un bear market, même si on a eu un retour. En tout cas, c'est le, le constat du pas sûr que ça aurait pas été ça, mais peu importe. Et là, on a une montée et on pensait qu'ici, c'était terminé, mais non. Au niveau des indices, on monte encore, on est rendu plus haut, on a dépensé les nouveaux sommets. On a mis un peu de rose ici en disant peut-être qu'on est dans un bear market. Moi, je pense que ça va cesser, ça va cesser bientôt, là, cette folie d'achat. Et Ça, c'est le graphique à très, très long. Ah ben, juste des années 80, qui nous montre qu'on est dans une période... Maniac, euh, Reagan, ça c'est la période de Reagan, Clinton, Bush 2, euh, le crash de l'an 2000, le sommet crash, on était dans une période maniaque, là. Euh, Obama, on est reparti ici, puis, puis là on, est, on arrive dans une période maniaque qu'on appelle. Donc, est-ce qu'on va avoir un crash immédiatement? Ça peut encore monter, mais on va voir ça rapidement tout à l'heure, avant de... Ben, je vais justement ouvrir mon... vous allez voir qu'on okay, est dans une période vraiment... Je reviendrai tout à l'heure. Ça, ça se trouve le, dans le journal industriel, euh, euh, les sentiments des consommateurs. Euh, parce que dans le fond, on faut pas oublier que le coronavirus, ou la peur au moins engendrée par le coronavirus, est encore très, très présente. Donc, euh, les consommateurs ont de la misère à, à voir le positif dans ce qui s'en vient. Il euh, y a une peur qui est euh, ben à cause de du virus, mais la peur euh, contamine et euh, en ce moment je pense qu'on voit plus clair. Bon, on va regarder euh, premièrement, euh, là les bourses sont ouvertes, euh, rapidement je voulais regarder ça avec vous, ça ça se trouve être euh, mensuel euh, Apple c'est pour ça que je vous dis qu'en ce moment on est dans l'euphorie, euh, Apple qui vient d'avoir sa division, je pense que euh, je sais que Tesla c'est quatre, quatre, quatre actions je pense pour hein, regarder l'action de Tesla ça fait peur, ça, ça, ça ressemble au bitcoin, le bitcoin quand on a eu la, la montée, la, la folie d'achat, euh, Google, euh, c'est haut, mais c'est moins, euh, mais Apple et Tesla, regardez, euh, surtout Tesla, euh, c'est vraiment, c'était peur. <rire> euh, on va aller voir aussi, comme je vous avais dit, euh, bon, l'or euh, est en hausse encore aujourd'hui, euh, sur les... Regardez, je vais regarder rapidement comme ça les futurs euh, standard euh, standard euh, Bien sûr, c'est le, les futurs. L'or 15 18 On est, euh, regardez, on est proche du euh, 2000 encore. Regardez, si c'est beau ça. <rire> je sais pas l'or, euh, même si on avait une correction, comme je vous le disais ici, il n'y aurait aucun danger et l'argent, elle continue aussi. Donc euh, euh, c'est ça. Au niveau de l'or, l'argent, c'est la valeur refuge par excellence, mais je veux terminer par les bitcoins, parce que les bitcoins bitcoin et Ethereum, parce qu'on m'avait parlé justement dans, mes, dans les commentaires de ma dernière vidéo que c'est une valeur refuge aussi, et même si je suis pas fervent de bitcoin ou d'Ethereum de ou peu importe, de crypto-monnaie, je dois quand même concéder, je regarde le graphique et j'ai tracé, ça c'est sur le long, long, long terme, euh, qu'ici il y a quelque chose qui se passe. Donc, euh, Et puis regardez mon oscillateur sur le long, long terme, on virer ici et on s'en va à la hausse. Donc euh, euh, sur l'Ethereum c'est la même chose, je ne vais pas tracer le... ça comme ça, euh, vous voyez très très bien aussi qu'on a comme un changement de tendance. Au niveau euh, des volumes, là, ça c'est à vous de juger, euh, mais moi je vous le dis, regardez au niveau du Bitcoin, les volumes s'en vont euh, à la baisse. Donc euh, c'est à vous de juger, mais je vous dis techniquement, oui les crypto devises, je dois le dire, euh, euh, s'en vont aussi euh, vers euh, euh, la hausse, mais par contre euh, je, je, je ne fais pas de promotion euh, d'achat de crypto de vie. Je pense plutôt que les gouvernements pourraient, dans le futur, se servir des technologies qui sont de l'open source. Euh, dans le fond, se servir de, des technologies pour... Euh, de la blockchain, là, se servir de ça, parce que c'est de l'open source, tout le monde peut s'en servir, de ce code-là, et euh, créer euh, leur propre crypto-monnaie, euh, la blockchain, et, et contrôler tout. La force de, des bitcoins, des d'ethereum en ce moment, c'est que personne contrôle ça, c'est le peuple qui contrôle, et euh, c'est pour ça que je suis surpris, mais ça continue. Je pense qu'à cause du dollar américain qui se trouve, à, en regardant encore ce matin, le euh, dollar américain qui se trouve à perdre ses plumes, euh, euh, on trouve on cherche des valeurs à affutées et, et je dois dire que le bitcoin et euh, l'ethereum et les autres devises crypto qu qu devises qu'on pourrait voir continuent à ils nous donne en tout cas techniquement euh, ça semble euh, s'en aller à la hausse donc on se revoit très très bientôt euh, pour d'autres analyses et je voudrais saluer tous mes euh, amis français belges euh, et euh, suisses euh, beaucoup de personnes qui m'écoutent qui m'écoutent un peu de toute la euh, francophonie et euh, j'ai eu des, des vraiment des beaux commentaires euh, et ça m'encourage à continuer à faire des vidéos, essayer de vous informer le plus possible sur euh, euh, ce que j'observe, euh, essayer d'être mo moins euh, un partisan de... de, de, de... D'un côté ou de l'autre, je vous donne de l'information. Et donc, c'est pour ça que je salue toutes tout mes amis, mes cousins de France, de partout sur la planète, au niveau francophone. Très content de ma dernière vidéo. Beaucoup de vues et ça m'encourage à continuer. Merci.